On Allô Allô Quoi bombardier en attente de détonation. Oh non pas ça pourrait a... vraiment vous faire une belle game pour. Euh pour le finish. Genre vous faire une jolie game. N'empêche, hein. si le snipe one shotait, ce jeu serait tellement fun. Genre tellement tellement fun. <tousse> Tiens, les mecs là-bas, ils seraient en danger, ce serait une tête. Ce serait incroyable. On réfléchira avec les points de chaîne, tout ça et tout à, à, à un petit système en plus. Mais en fait, j'ai pas le choix de faire un truc comme ça si je veux être sûr que Si je veux être sûr que ait... les gens y participent de de la bonne méthode. Genre, j'ai pas le choix en fait. C'est triste, mais. That's reality. Ok, chat. Apparemment, on a, on a un petit pango. Oh là là. Oh là là, le serveur, ça me dit qu'il n'y a pas de perte de paquet, mais je crois que c'est un. Je crois que c'est un gros bon mensonge, chat. Trouver agressif chat avec cette arme ou ça va Je suis à moitié fou je crois avec cette arme balles. Une balle OK, j'aurais dû tirer chat. OK. Mais mais est-ce que être sous les couilles de ce mec c'était pas marrant Je plus de balles. <rire> oh mon Dieu. Bon. Belle oh, ok, c'était Mr. Trinkers. Chat, les mecs ils doivent se prendre des push, ils en ont un à la journée comme ça. Je vois qu'il y a personne qui est perdu Donc ce que je vais faire c'est que je vais partir dans ce secteur là maintenant et On a un mec qui s'est perdu là-haut On prend un raccourci. Oh, wesh Les gars Qu'est-ce qui vient de se passer Je l'ai écrasé et pourtant il a continué de me tirer dessus J'ai écrasé son âme Mais son enveloppe corporelle elle est restée là Oh, mais c'est quoi ce bordel? Il y a encore un mec ici? C'est bizarre, non? Ça se voit de ouf, c'est encore un autre mec. J'ai 16 kills en jouant comme un, euh, comme un singe avec cette arme. 17 kills, il reste 17 personnes. I don't de boules Merci à tous ceux qui ont envoyé des sub chat Bienvenue tous les nouveaux 22 pralines de distribuer chat Un vendeur de bonbons